Chacun de nous a des désirs, notre propre liste de rêves et d'envies. La création a peut-être son propre projet pour nous, mais nos désirs personnels ne peuvent pas être facilement écartés. Ils sont peut-être extravagants, superflus, ambitieux ou triviaux. Ils sont peut-être incommodes, ils sont peut-être trop personnels pour être partagés. Mais ce sont les nôtres, et pour nous, ils sont réels, ils sont précieux, ils sont urgents et ont une importance profonde. Voici une offrande rare de Sadhguru, un mystique qui incarne la sagesse et la clarté d'une profonde réalisation. C'est une offrande qui permet à chacun d'entre nous de devenir notre propre alchimiste, capable de transformer des désirs qui nous sont chers en réalité. Sadhguru offre ceci avec l'intention qu'une fois ses désirs réalisés, nous nous tournerons vers l'objectif plus large de notre bien-être ultime. Méditation Chit-Chakti pour le succès. Chit-Chakti, Chit soyez le créateur de votre propre destinée. En tant qu'humains, tout ce que nous avons créé est juste une manifestation de notre mental. Donc la partie la plus importante pour créer ce que vous voulez, c'est d'abord de le manifester dans le paysage mental. What is powerfully established. Ce qui est établi de façon puissante dans le paysage mental va forcément se manifester dans la réalité. Les méditations Chit-Shakti sont des outils pour créer ce que vous désirez dans le paysage mental et ensuite dans la réalité. Une façon de créer et de manifester ce qui vous tient vraiment à cœur dans votre vie. You know Puissiez-vous connaître le pouvoir d'être le maître de votre propre destinée. Gardez vos mains et vos jambes décroisées. Placez vos mains sur vos cuisses, face vers le haut. Placez de manière détendue. Fermez vos yeux. Asseyez-vous confortablement. Prenez une inspiration profonde. Et en expirant, détendez-vous. Take another deep breath. Prenez une autre inspiration profonde. And as you exhale, Et en expirant, détendez-vous encore plus. Take one more deep breath. Prenez une inspiration profonde de plus. This time, the relaxation should be total. Cette fois-ci, la détente devrait être totale. Now, Maintenant, tense your feet. contractez vos pieds your feet along vos pieds seulement tense contracté tense contracté tense contracté relax relâcher now tense your calf muscles calf muscles only above your ankle below the knee maintenant contractez vos mollets Les mollets seulement au-dessus de votre cheville en dessous du genou tense contracté tense contracté Tense, contractez. Relax, relâchez. Now, maintenant, tense your thigh muscles, contractez les muscles de vos cuisses. Tense, contractez. Tense, contractez. Tense, contractez. Relax, relâchez. Tense your hip and stomach muscles, contractez les muscles de vos hanches et de votre estomac. Tense, contractez. Tense, contractez. Tense, contractez. Tense, contractez Relax. Relâchez. shoulders Maintenant, contractez les muscles sur votre poitrine, épaules et votre dos. Tense. Contractez. Tense. Contractez. Tense. Contractez. Hold the tension. Maintenez la contraction. Relax. Relâchez. Tense both your arms. Contractez vos deux bras. Tense. Contractez. Tense. Contractez. Make a fist and create tension. Faites un point et créez de la tension. Tense, contractez. Tense, contractez. Relax, relâchez. Tense your neck muscles. Contractez les muscles de votre cou. Tense, contractez. Tense, contractez. Tense, contractez. Relax, relâchez. Tense the muscles on your face and the back of your head. Contractez les muscles. Sur votre visage et l'arrière de votre tête. Make a face and create tension. Faites une grimace et créez de la tension. Tense. Contractez. Tense. Contractez. Tense. Contractez. Relax. Relâchez. Take a deep breath. Prenez une inspiration profonde. And as you exhale. Et en expirant, relax. Détendez-vous. Feel relaxation spreading right through your body. Ressentez la détente se propager à travers tout votre corps. Du sommet de votre tête à vos orteils. Voyez-vous grimper vers le sommet d'une montagne. Feel the cold air. Sentez l'air froid. Et pendant que vous grimpez, commencez à halter de façon rugueuse, profonde et rapide, comme ceci. Breathe this Respirez de cette façon. Deep and fast. Rasping breath. Deep and fast. Profondément et rapidement. Une respiration rugueuse, profonde et rapide. Continue to breathe. Continuez à respirer. Deep and fast. Profondément et rapidement. Now you have reached the top of the mountain. Maintenant vous avez atteint le sommet de la montagne. Your breath continues to rasp in rapid gasps. Votre respiration continue à halter de façon rapide et rugueuse. Debout au sommet d'une très haute montagne see voyez le clairement you are upon the peak of a very tall vous êtes debout au sommet d'une très haute montagne pendant que vous regardez les plus petits sommets en bas les vallées et les habitations de ceux qui n'osent pas grimper. Slowly, your breath settles down to Lentement, votre respiration revient à la normale. Take a deep breath. Inspirez profondément. Feel the sting of the cold mountain air within your nostrils. Sentez la piqûre de l'air froid de la montagne dans vos narines. Continue to feel the special feeling of being upon the peak. Continuez de ressentir la sensation distincte d'être au sommet. See a small spot of bright light appear in your forehead. Voyez un petit point de lumière vive apparaître sur votre front. See a small spot of bright light. Voyez un petit point de lumière vive See it growing. Voyez-le grandir into a beam of light et devenir un faisceau de lumière. This spot of light from your forehead is projecting itself into a sharp White beam of light. ce point de lumière de votre front se projette en un vif faisceau de lumière blanche It is growing. il grandit It is about 10 centimeters outside your forehead. See it growing. il est à environ 10 cm de votre front voyez le grandir about a meter in length. environ un mètre de long 3 meters. 3 mètres. 10 meters. 10 mètres. 100 meters. 100 mètres. 1000 meters. 1000 mètres. See this beam of light. Voyez ce faisceau de lumière. A bright white beam of light projecting from your forehead into the horizon. Un vif faisceau de lumière blanche qui se projette depuis votre front vers l'horizon. Voyez un vif faisceau de lumière blanche qui se projette au-delà de l'horizon, dans l'infini. Voyez a white bright beam of light projecting beyond the horizon into the infinite voyez un vif faisceau de lumière blanche qui se projette au-delà de l'horizon dans l'infini now set three goals that you desire to achieve maintenant Fixez trois objectifs que vous désirez accomplir. One, a short -term goal. Premièrement, un objectif à court terme. Que vous souhaitez accomplir dans les deux ou trois prochains mois. Un objectif à moyen terme que vous souhaitez accomplir dans les deux à 3 prochaines années. A long-term goal that you wish to accomplish in the next 10 to 15 years. Un objectif à long terme que vous souhaitez accomplir dans les 10 à 15 prochaines années. First, set the short-term goal. D'abord, fixez l'objectif à court terme. State clearly. Voyez-le clairement. Be specific about what is it. Soyez précis sur ce que c'est que vous souhaitez accomplir dans les trois prochains mois. A accomplish Un objectif précis que vous souhaitez accomplir dans les trois prochains mois. See what you really want. Vous Voyez ce que vous voulez vraiment. Hold it in your mind. Maintenez cela dans votre mental. And see it being accomplished. Et voyez -le Now, the medium term goal. See what you wish to accomplish in the next two to three years' time. Maintenant, L'objectif à moyen terme. Voyez ce que vous souhaitez accomplir dans les deux à trois prochaines années. See. What you wish to accomplish in the next two to three years of time. Voyez ce que vous souhaitez accomplir dans les deux à trois prochaines années. Be specific about what you wish to accomplish. Soyez précis sur ce que c'est que vous souhaitez accomplir. See it clearly. Voyez-le clairement. That which you wish to accomplish in the next two to three years' time ce que vous souhaitez accomplir dans les deux à trois prochaines années. A specific goal. See it clearly. Un objectif précis. Voyez-le clairement. Voyez-le s'accomplir. Voyez comment vous vous sentez d'avoir accompli votre objectif. Joy of it, the power of it. Feel it. La joie qui va avec, le pouvoir qui va avec. Ressentez-le. See your medium term goal being accomplished. Voyez votre objectif à moyen terme s'accomplir. Now, a long term goal that you wish to achieve in the next 10 to 15 years of time. But no, un objectif à long terme vous souhaitez accomplir dans les 10 à 15 prochaines années. Voyez-le clairement, soyez précis sur ce que vous souhaitez accomplir dans les 10 à 15 prochaines années. Il is best that your long-term goal. Is a more inclusive process il est préférable que votre objectif à long terme soit un processus plus inclusif It is best that your long goal includes everybody's well -being. il est préférable que votre objectif à long terme inclut le bien-être de tous c'est clearly a specific goal that you wish to achieve in the next 10 to 15 years' time. See it clearly. Hold it in your mind. Voyez-le clairement. Un objectif précis que vous souhaitez accomplir dans les 10 à 15 prochaines années. Voyez-le clairement. Maintenez-le dans votre mental. Being accomplished. Voyez-le s'accomplir. Feel the joy of accomplishing it. The power of fulfilling your goal. Ressentez la joie de l'accomplissement, le pouvoir de la réalisation de votre objectif, And the well that it you. Et le bien-être que cela répand autour de vous. See it clearly. Voyez-le clairement. See your goal being accomplished. Voyez votre objectif à long terme s'accomplir. Ressentez la joie qui va avec, le pouvoir qui va avec et le bien-être qui se répand aux alentours.